Je vous disais donc, bah, je, vais, je vais vous parler un tout petit peu de l'agence, c'était l'idée de cette, de cette présentation. Alors je vais, je vais aller vite comme ça, pour se laisser le, le temps, moi je serai obligé de vous quitter vers 10h30, mais pour se laisser le temps d'échanger de, bah, de, de, et puis de, de répondre à vos questions si vous en avez. Donc l'agence c'est une... C'est une structure régionale pour le livre, hein, Association, loi 1901, avec un, un conseil d'administration et un, un bureau, évidemment. L'objet le, le, le, de la structure, c'est évidemment l'accompagnement des, des professionnels du livre dans l'ensemble de leur métier, et puis c'est l'interprofession. Ils hein, la, la, la, ont l'art et la manière d'essayer de faire travailler ensemble les différents métiers, et notamment dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. D'abord, Rhône-Alpes, l'agence était d'abord compétente sur Rhône-Alpes, puis elle a été compétente sur Auvergne-Rhône-Alpes au moment de la, de la fusion territoriale des, des régions. Voilà, notre conseil d'administration, euh, il comporte 18 administrateurs euh, qui représentent l'ensemble des secteurs du libre. Hein, donc euh, euh, voilà, évidemment, je vous encourage à adhérer et pourquoi pas à faire partie du, du, du, du conseil d'administration un, un jour ou l'autre. Euh, il y a pas mal de professionnels des bibliothèques et aussi du, du patrimoine, des responsables d'établissements, mais pas seulement. Euh, et puis, sinon, notre bureau est, est, est, est représentatif des métiers de l'édition, des festivals, puisqu'il y a le directeur du Festival de Bron, la responsable commercial des, des presses universitaires de Grenoble. Et puis, il y a deux responsables d'établissements des bibliothèques, anciennement, Renan Lagadi, qui était à Valence, et puis Jérôme Trio qui est le directeur des médiathèques de Vont en velin et Catherine Venot, qui est la directrice des médiathèques de bourg en -Bresse. Euh, notre présidente, c'est une autrice, hein, Emmanuel Pirer, euh, qui est euh, qui est avec nous depuis euh, un peu plus de trois ans maintenant, c'est la quatrième année. Euh, elle vit à Lyon. Euh, elle a publié notamment euh, Féerie générale » qui a été prix euh, Médicis en 2012. Et euh, voilà, c'est quelqu'un qui nous accompagne de, de très près. Euh, euh, et c'est pour nous euh, une, une satisfaction d'avoir aussi une, une autrice et euh, représentante des auteurs et de la création à la tête de l'agence, parce que c'est vrai que l'agence a toujours été très proche des auteurs et très proche de leurs problématiques sociales et professionnelles. Voilà Entre 250 et 300 adhérents, selon les bonnes ou les moins bonnes années, c'est à peu près le... le le, le nombre d'adhérents de collèges tout simplement c'est assez simple un hein, collège privé donc euh, on peut adhérer en tant que personne privée y compris en tant que bibliothécaire bien sûr euh, et en tant qu'auteur voilà avec une adhésion qu'on a souhaité euh, très faible euh, financièrement à 20 euros et puis pour les structures donc les établissements comme les, les entreprises du livre euh, édition et librairie l'adhésion à 60 euros euh, voilà, donc sur l'équipe, bah, on est en ce moment 14 euh, avec quelqu'un qui est venu nous rejoindre sur l'organisation du prix littéraire des lycéens et apprentis de la région. Mais euh, on est en ce moment euh, donc 14, euh, euh, dont euh, voilà, une dizaine, 10-12 salariés euh, fixes sur des postes euh, vraiment déterminés et puis plusieurs, plusieurs contrats. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, c'est une sorte de de bruit et, et, et donc une sorte de une équipe qui fonctionne selon, selon principalement six pôles qui sont la création, l'économie du livre, le patrimoine et les bibliothèques, la lecture publique, le numérique et l'action culturelle. Tu peux, si tu peux avancer sur la diapo. Je suis allé un peu trop vite, mais euh, on, peut, on peut effectivement revenir à celle d'avant, si tu veux, Emmanuel, juste pour vous dire qu'on a deux financeurs hein, principaux, qui sont le, la, la région et, et la DRAC. Ce n'est pas bien, j'allais les oublier, donc ce n'est pas, pas, pas, euh, pas très bien. Euh, voilà, donc euh, avec un budget environ d'un million d'euros, alors c'est un budget assez fluctuant qui tourne autour de 900 000 un peu plus d'un million cette année, c'est un budget euh, en 2021 et 2022 qui va être un peu spécial car on, on est souvent opérateur de, de, de gros dispositifs pour le compte de la région et pour le compte de l'État. Et cette année, en 21-22 et 22-23, on est opérateur d'un dispositif qui s'appelle jeunes en librairie. Je ne sais pas si vous en avez parlé, entendu parler, qui a été généralisé sur le territoire français dans le cadre du plan de relance. Et en fait, euh, voilà, c'est un énorme budget. Donc il se trouve que cette année euh, c'est un budget de projet de, de plus de 700 000 euros euh, qui, vont, qui va permettre à plus de 10 000 étudiants lycéens et collégiens de la région de, de se rendre en librairie, euh, de recevoir des auteurs, de recevoir un libraire en classe et d'acheter euh, des livres. Et donc, ça nous donne un budget un peu déséquilibré cette année à cause de ce type de projet, donc euh, plus proche d'un million 800 000, mais en gros, notre budget, nous, c'est environ un million d'euros avec à peu près 600 000 euros de fonctionnement. Euh, Hop, voilà, donc nos missions, c'est principalement trois axes, l'accompagnement des professionnels, un peu sous toutes ses formes, hein, le conseil, à la fois le conseil en interne, ça peut être de l'expertise déléguée aussi, on a, on a de l'expertise dans l'aide à la gestion juridique, dans l'aide à la gestion des entreprises du livre, donc on fait appel aussi à des consultants qu'on peut rémunérer pour le compte des professionnels. Euh, ou des avocats sur des questions juridiques pour l'ensemble des métiers du livre. Voilà, donc tout cet accompagnement il prend plein de formes, celui de la, du Conseil de l'expertise à travers nos chargés de mission, hein, dont Emmanuel euh, par exemple, qui chacune et chacun ont des compétences euh, dans leur secteur d'activité. Et euh, voilà, ça prend la forme de cet accompagnement euh, à la fois de conseils, de, de liens que, que les chargés de mission entretiennent avec les professionnels, d'ateliers. Euh, d'ateliers, de journées pro, hein, en gros, de journées professionnelles, journées d'études, et puis journées interprofessionnelles, puisque l'interprofession est un de, nos, un de nos axes importants. Euh, voilà, et puis la promotion, euh, la promotion principalement de l'édition, des, des éditeurs et des auteurs, euh, et euh, une mission d'information, de communication et de production de ressources, que ce soit des guides pratiques, euh, euh, voilà, des présentations d'auteurs de, ou… Euh, Peut-être tu peux juste rester sur le. Ouais, tu, on, on, on le mettra après. Euh, et voilà, tout un ensemble de, de, de, de choses de, de, de production dont Emmanuel euh, nous montrera ensuite la, la diapo. Euh, la, deuxi la deuxième, le deuxième axe qui est très important, c'est euh, ce qu'on appelle nous les projets, les dispositifs hein, de soutien. Donc on est opérateur. L'agence est opérateur et même. Euh, d'ailleurs de plus en plus opératrices, en l'occurrence pour le compte de l'État et de la région, soit des deux, soit d'un des deux. Euh, C'est le cas, je vous le citais, pour le prix des lycéens. C'est le cas surtout pour ce qu'on a signé en 2020 avec euh, la DRAC, la région et le centre national du livre, un contrat de filière pour le livre en, en Auvergne-Rhône-Alpes, qui euh, court sur les années 20, 2020-2023. et qui a un gros dispositif qui permet euh, de de se concentrer en fait et de développer l'aide euh, aux maisons d'édition, l'aide à la librairie indépendante et l'aide aux auteurs avec le centre national du livre. Donc, c'est une sorte de contrat territorial autour de la filière du livre. Euh, la filière étant en l'occurrence ces aides, sont des aides économiques euh, liées au, au, seul, au seul secteur de l'édition de la librairie et des auteurs, hein, non pas les festivals et, et non pas non plus les, les bibliothèques. Euh, mais ce, ce, ce, ces, ces dispositifs sont pour nous extrêmement importants, d'abord en termes de temps de travail et puis en termes de poste aussi, notamment pour l'édition et pour la librairie, mais aussi pour les auteurs, pour l'action culturelle, euh, puisque le prix des lycéens euh, euh, est aussi complété par un pôle ressources d'éducation artistique et culturelle, un préac littérature, qui est le seul en France, dont on a aussi en charge la coordination. Hein, C'est en gros de la, la production de formations et de ressources pour les personnels de l'enseignement concernant la littérature et le livre. Et euh, avec, pour nous, une mission de croiser les publics de l'enseignement et ceux de la lecture, souvent aidés de l'ensemble de, des acteurs de la chaîne du livre, euh, voilà, avec un rythme de rencontres annuelles. On organise les rencontres nationales du Préac littérature une fois tous les deux ans, et puis pas mal d'événements régionaux pendant l'autre année, euh, l'autre année de travail du Préac littérature. Donc, on est aussi coordinateur de, de l'opération Jeune en librairie dont je vous parlais, et de, de voilà de tout un ensemble de dispositifs qui, euh, en gros, <rire> reposent toujours. Le, aussi bien que des bourses d'écriture pour les auteurs, des bourses de traduction, euh, des bourses de bande dessinée euh, pour les auteurs et les de bande dessinée. Et en fait, euh, euh, voilà, ces dispositifs sont très importants. Nous, on y, on y joue vraiment un rôle de coordination. Hein, Ce n'est pas l'argent, il n'y a, a pas de traitement financier. Les, les fonds restent à la région et à la DRAC, au ministère de la Culture. Mais euh, nous, on a des rôles d'instruction, d'expertise. Et de réunions de commission pour pour le compte de l'État et de la région, c'est souvent on est souvent un peu disons le catalyseur un peu des politiques publiques concertées entre l'État et la région dans le domaine du livre et de la lecture. Donc quand il y a des positions communes entre le ministère et les régions et la région en l'occurrence, c'est ce qui est le cas par chance dans notre région dans beaucoup de secteurs, notamment l'édition, la librairie, les auteurs. RR, eh bien, c'est souvent nous qui sommes à la manœuvre sur ces projets et ces dispositifs de soutien. Voilà. Troisième axe, c'est l'interprofession et c'est aussi les projets de coopération dont le, le plan de conservation euh, partagé en est évidemment un. Hein, donc euh, ça, c'est pour nous euh, un peu l'ADN des agences, hein, des structures régionales du livre parfois un peu écrasé par le poids des dispositifs, de la mécanique technique pour faire fonctionner administrativement en matière aussi de gestion les gros dispositifs de soutien. Le contrat de filière, voilà, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros, hein, donc évidemment, ça, ça, ça, ça suppose de, beaucoup de travail d'instruction des dossiers, d'analyse des dossiers, d'analyse des, des bilans des entreprises du livre, etc. Et pour et, et à mon goût, l'interprofession et les projets de coopération souffrent un petit peu de, de l'inflation des projets, des dispositifs que nous menons. Et du coup, l'interprofession, c'est pas les sujets les plus faciles. C'est faire travailler les métiers ensemble. Vous le savez, il y a, il y a des tensions entre les, les maisons d'édition indépendantes, les librairies, les librairies et les bibliothèques, parfois à travers la question des marchés publics ou du, du travail commun, les auteurs et les éditeurs, bien sûr, pas toujours des relations au beau fixe. Et voilà, c'est vraiment un terrain d'investigation qu'on souhaite d'ailleurs relancer et réinvestir vraiment fortement dès 2022. et On organisera d'ailleurs en fin juin 2022 une nouvelle rencontre interprofessionnelle du livre qu'on a dû annuler deux années de suite, qui sont un peu un rendez-vous voilà, auquel je, je, je vous invite, ça devrait, je crois, être le 23 juin, euh, une grande journée autour des questions du livre euh, face euh, voilà, aux enjeux du développement durable, euh, aux enjeux de la sobriété numérique. Et donc, c'est un, une journée qui, sera, euh, qui, qui traversera justement tous les métiers, euh, que ce soit ceux des bibliothèques, la lecture publique, comme, euh, comme ceux de, de l'édition ou de la librairie. Voilà à peu près pour nos, nos missions. Euh, Peut-être juste, voilà, c'est bon, histoire de vous montrer un peu les, les, les six pôles qui sont symbolisés, enfin incarnés chez nous par six chargées d'édition. Donc, bibliothèque, vie littéraire, auteur et festival, hein, économie du livre, édition librairie, l'action territoriale et l'éducation artificielle, culturelle, numérique et patrimoine. La mission numérique étant une mission très transversale, euh, assez en penché du côté du patrimoine avec le portail lecture à plus et puis euh, aussi du côté de l'accent culturel et des questions d'accessibilité de, et de médiation euh, du livre et de la lecture autour du, des outils numériques voilà à peu près euh, à peu près les missions euh, qui sont euh, qui sont celles de, de l'agence euh, qui existent d'ailleurs on, on va fêter les les 30 ans, je crois, c'est 93 la création de l'agence Rhône-Alpes pour le livre. Et puis en 2018, fin 2017, on est devenu Auvergne en Alpes livre euh, et lecture. Et en, en, euh, en travaillant sur l'ensemble euh, des deux régions, euh, ex région Auvergne voilà, et Rhône-Alpes. Voilà, Emmanuel nous a mis un, un petit. Euh, un petit extrait des ressources qu'on publie. Donc, c'est évidemment aussi bien des lettres d'information. Je vous invite d'ailleurs à, à vous à vous inscrire à la, à la, à la lettre d'info de l'agence, la, qui est bon, elle est mensuelle. Donc c est, elle, elle, en principe, on ne devrait pas trop vous imp vous importuner. C'est une seule fois par mois, euh, qui donne un peu des nouvelles sur l'ensemble des secteurs. Et puis, sinon, voilà, des cartographies en ligne, euh, pas mal de livrets, de brochures, euh, la revue des éditeurs, qui est un particularité de notre agence de, de, de faire cette revue thématique sur la production des, des catalogues, des éditeurs. Donc, euh, voilà, un baromètre de l'économie du livre tous les deux ou trois ans, des guides pratiques. Le dernier, c'est celui-ci, comment monter une résidence d'auteur dans un territoire. Voilà, la médiation numérique, c'est une ressource qui a eu un grand, grand succès dans, dans, dans, dans toute la France, d'ailleurs. Et on est en train de, Priscille Legros, notre chargée de mission numérique, est en train de préparer une deuxième édition avec, voilà, c'est des fiches projets autour de comment travailler, des, des projets numériques très simples, parfois en bibliothèque. Et puis, tout ce qui concerne le, le patrimoine écrit, donc là, il y a, il y a beaucoup de, de documents, je vous invite à, à regarder, mais je pense qu'Emmanuel vous en a déjà parlé, vous connaissez sans doute le portail du patrimoine écrit, le portail régional, y aura plus. Et puis, l'accessibilité, c'est une un axe de travail un peu ancien euh, qu'on qu qu continue à, à poursuivre. Hein. On est, on est co-organisateur des rencontres nationales du livre numérique accessible qui se sont déroulées euh, en lien avec euh, l'ENSIB et, euh, et Brainnet, malheureusement, qui, euh, qui rencontrent de, de graves difficultés. Mais euh, ces rencontres nationales du livre numérique accessible, elles ont eu lieu le 21 janvier et ça fait 4-5 ans qu'on est sur ces sujets. C'est pour nous des... Une des problématiques importantes en lien avec le développement du, de l'accès au livre et de l'accès à la lecture. Voilà, merci en tout cas de, de votre attention. Ce qui nous lit, c'est un petit extrait de notre charte interprofessionnelle. Peut-être que tu peux juste revenir sur la couve de la charte interprofessionnelle. Voilà, elle est là, qui est un document un peu emblématique de notre travail. On a fait travailler des groupes de travail mélangeant tous les métiers pour essayer d'établir une charte interprofessionnelle avec les valeurs, hein, donc ce qui nous lie euh, entre les différents métiers. Et euh, voilà, c'est un document que je vous invite à bah, regarder sur le site et puis éventuellement à signer. Euh, on a, il y a plus de 300 professionnels dans toute la région qui ont signé cette charte, qui n'a qu'une valeur euh, voilà, référentielle et, et programmatoire un peu sur les valeurs des, des métiers, de la coopération entre les différents métiers. Mais c'est un document qui reste... Euh, pleinement d'actualité dans la, et la période actuelle qui, qui, voilà, qui, qui ne cesse de, à la fois qui, qui révèle des choses intéressantes hein, en librairie, vous le savez, beaucoup de un nouvel élan en, en direction de la librairie indépendante, mais aussi beaucoup de, beaucoup de tensions, notamment pour les auteurs et notamment pour les petites maisons d'édition. Voilà, merci de votre attention et puis euh, je réponds bien sûr à toutes vos questions si vous en avez. Et si vous n'en avez pas, je reviendrai à l'occasion euh, vous, vous revoir. Donc euh, voilà, vous pouvez aussi. Euh, vous pouvez aussi euh, Alors, je ne l'ai pas dit au démarrage, mais euh, bien évidemment que vous pouvez poser vos questions euh, soit dans le chat, soit on n'est pas trop, trop, trop nombreux encore. Et vous pouvez bien évidemment prendre la parole si vous le souhaitez en levant la main. Vous avez une un petite possibilité de le faire en bas de la, de la vidéo sur euh, le onglet euh, réaction. Donc euh, voilà, si vous avez envie euh, soit de vous exprimer, soit de poser une question euh, voilà, à l'oral ou dans le chat, c'est tout à fait possible. Et euh, je ne sais pas Laurence, pour les ressources, par contre, je ne sais pas si c'est possible euh, aux établissements de se manifester peut-être pour en recevoir ou ouais. est-ce qu'on n'a pas ouais. précisé bah, comment il fallait le faire. Comme toujours, euh, nous, tout est téléchargeable à peu près, mais euh, sur le site, mais, mais euh, voilà, n'hésitez pas à demander, peut-être acheter un œil. Nous, on, on, on, envoie, on envoie toutes les ressources sur demande hein, donc, euh, les, en, en, en format papier. Donc, euh, voilà, c'est vrai que c'est deux… Bah tiens, je vois une revue là qui met… Euh, non, ah non, c'est le programme de rendez-vous que vous, vous tendez à la caméra. Voilà, c'est notre programme de rendez-vous. Bon, <rire> eh bien, voilà, il y a le programme qui est trimestriel. Et euh, effectivement, euh, vous pouvez aussi… Euh, voilà, les revues sur les, sur les éditeurs ou euh, les guides pratiques par étape hein, qui, qui concernent un peu tous les secteurs. Euh, alors, comment… Je vois une question, comment on va se traduire concrètement le dispositif pour les jeunes et la librairie, par exemple, au collège. Alors, en fait, cette année, sur 22-23, il est déjà en train de, de se traduire. Si vous avez un compte Instagram, vous pouvez aussi regarder euh, « euh, Jeunes en librairie » au verne ronald vous trouverez un peu des, des événements autour de ce qui se passe. Euh, donc, c'est un gros, gros dispositif qu'on a lancé en mai, juin dernier, mai dernier, mai 2021, qui a eu énormément de succès auprès des enseignants, puisqu'on a reçu un peu, un peu plus de 700 euh, demandes de de projets d'éducation de projet artistique et culturelle. Et au final, on a pu en retenir 415. Donc, on, nous, on, on a les, la possibilité d'accompagner de, de, et de financer 400, plus de 400 projets. Donc, c'est à peu près 10 200 élèves qui, vont, qui sont en train, qui ont commencé de travailler avec les libraires. Le principe, c'est assez simple. C'est, disons, un dispositif qui peut être tout à fait basique, c'est-à-dire que c'est la visite d'un libraire dans une classe avec une intervention pour parler du métier de libraire et de la chaîne du livre. C'est un libraire indépendant qui se rend dans une classe partenaire et qui, pendant deux heures, va dialoguer avec les élèves, présenter, préparer une intervention sur son métier et sur la chaîne du livre. Donc, aussi sur des aspects très pratiques aussi. Et en retour, les élèves iront visiter la librairie, auront un temps qui leur est dédié au sein de la librairie. Et dans ce cadre-là, ils auront chacun un chèque-lire de 30 euros que, que, que, nous, donc, que nous gérons nous en lien avec les libraires, pour acheter les livres de leur choix. Donc C'est vraiment aussi un dispositif qui s'adresse à, à un jeune public, d'une part pour le faire venir en librairie, franchir la porte d'une librairie, ce qui, vous le savez, n'est pas évident, encore moins évident qu'une bibliothèque pour des jeunes qui sont éloignés du livre de la lecture, beaucoup moins évident souvent. Et puis, parfois, il n'y a pas de librairie à proximité. Donc, en fait, c'est un travail qui, qui consiste à amener les élèves avec leurs professeurs. Ils peuvent choisir euh, leur livre, le livre de leur choix. Hein. C'est vraiment basé sur l'envie, le, le plaisir. C'est aussi pour montrer que, justement, ce ne sont pas que des profs de français, je vois la question, mais c'est euh, aussi des profs de toutes sortes. Hein. Il y a des, des profs, ça s'adresse à l'ensemble des, des filières euh, de l'enseignement. Donc, ce ne sont pas que des preuves de français et on n'achète pas que de la littérature. Hein. On peut acheter des livres pratiques, des beaux livres, évidemment de la bande dessinée. Euh, et, euh, mais, mais les premiers retours, d'ailleurs, sont assez intéressants parce qu'on voit qu'on n'est pas sur le passe-manga, hein. euh, on est sur d'autres choix. Après, nous, le... le, le le fonctionnement avec l'Agence, c'était d'accompagner les, les enseignants pour essayer de complexifier les projets, c'est-à-dire de les rendre un peu plus ambitieux. Donc, sur 415 projets, on a 300 projets qui sont, que nous, on appelle complexes, c'est-à-dire dans lesquels les classes reçoivent aussi un auteur pour un atelier, éventuellement un, un, un, un éditeur pour parler de son métier et le plus souvent font une visite en bibliothèque. Donc, L'idée, c'est de faire découvrir aux jeunes la, la, la chaîne du livre. Euh, voilà le, le, le projet. Le, la, la cible de la première édition, 22-23, c'était euh, l'ensemble des secondes, euh, mais après uniquement les, les filières professionnelles euh, et euh, les classes de quatrième et troisième. Donc, c'est quatrième, troisième, seconde, plus enseignement pro et euh, tout ce qui est euh, filière euh, agricole. Également, hein. Donc, on a un partenariat avec le, le ministère dont j'ai oublié le nom des, de l'agriculture et des forêts, de la gestion des forêts, etc., qui, sur, sur le, tous les lycées d'enseignement agricole. Donc, l'idée, c'était aussi de sélectionner au maximum des élèves et des classes qui ne sont pas forcément les plus, les plus familières, les plus proches de, du livre, de, de la librairie. Donc... Euh, voilà, les, ce, qui, ce qui est intéressant pour nous, c'est que les profs ont, ont vraiment répondu massivement. Alors, c'est vrai qu'il y a cette, cet aspect financier qui est intéressant, hein, évidemment, 30 euros par élève. Voilà, c'est une somme quand même importante. Et euh, évidemment que c'est aussi attractif pour les enseignants euh, de monter un projet autour de ça. Mais notre rôle là-dedans, nous, c'est de conseiller des auteurs, c'est de résoudre les problèmes techniques, et administratifs, de la rémunération des auteurs, de tout ce qui se pose comme problème pour monter un, un projet d'éducation artistique et culturelle, ce qui se pose aux enseignants, ce qui se pose aussi aux, aux établissements scolaires. Alors, je ne sais pas qui vous souhaitez interpeller en tant que parent, mais vous pouvez bien sûr interpeller, interpeller euh, euh, je pense que vous parlez des des, des, des profs, euh, probablement, ou, ou, des, ou des libraires. Mais en tout cas, effectivement, il ne faut pas hésiter. Hein. Nous, on va relancer un nouvel appel à projets, euh, eh a priori, avril-mai 2022, enfin mai 2022, euh, pour l'année 22-23. On va repartir pour une année euh, avec, un, pour l'instant, un budget qui s'annonce quand même assez important. donc On va peut-être euh, réduire un tout petit peu le volume, mais on va rester dans, dans un grand nombre de projets qu'on qu souhaitera accompagner. Donc, euh, voilà, je vous l'ai dit, le, le budget total de cette opération, euh, c'est aussi une opération qui a été euh, décidée euh, dans le cadre du plan France Relance, parce que c'est évidemment un soutien direct à la librairie, euh, à la librairie indépendante, puisque euh, euh, une grosse partie du budget, euh, sur, euh, sur le budget que je vous annonçais, euh, 700 000 euros, une grosse partie, euh, enfin, voilà, la majeure partie, euh, est, je ne sais pas à peu près. Euh, un peu plus de 600 000 euros revient, euh, reviennent aux libraires, aux auteurs euh, et aux, aux éditeurs qui interviendront, au festival aussi, qui interviendront dans le cadre de, de ce dispositif, Donc, euh, puisque toutes les interventions des professionnels du livre euh, sont rémunérées. Ça, c'est un souhait qu'on qu avait. Euh, voilà. Donc, c'est un gros dispositif qui, euh, qui est vraiment… Euh, pour nous très intéressant assez lourd à gérer mais très intéressant et surtout qui nous met aussi encore plus en lien nous avec l'éducation nationale ce qui est déjà le cas dans le cadre du préac hein, du préac euh, qu'on organise avec les trois académies de la région du préac littérature et c'est vrai que c'est une autre façon d'entrer euh, dans la dynamique euh, de l'éducation artistique et culturelle dans les collèges dans les lycées donc peut-être que cette année on va on va élargir la tranche d'âge ou euh, voilà peut-être euh, aussi s'adresser aux plus jeunes euh, cinquième c'est encore en réflexion en tout cas c'est un projet qu'on qu mène et qui nous voilà qui nous est quand même quelque chose assez porteur et on est quand même vraiment content de, de cette opération Merci beaucoup. En tout cas, je crois que pour une fois, on a eu une présentation de l'agence qui était demandée voilà, plus largement que notre plan de conservation partagée qui nous occupe aujourd'hui, mais dont les missions concernent un peu tous les professionnels qui sont présents aujourd'hui. Donc, c'est aussi intéressant de pouvoir dépasser le cadre de notre sujet et d'ouvrir un petit peu d'autres horizons. Oui, et, et d'ailleurs… Euh, euh... D'ailleurs, euh, voilà, pour le plan de conservation partagée, on est évidemment, euh, enfin, je n'en parle régulièrement avec Emmanuel, mais on est, on est ouvert, nous, euh, effectivement, euh, à, de, à de, nouveaux, euh, de nouveaux projets, à de nouvelles idées. Euh, voilà, c'est vraiment des dispositifs qu'on souhaite euh, continuer à faire vivre et, euh, dans la mesure où, bien sûr, c'est quelque chose qui vous intéresse et, et, vous, euh, et vous motive, mais en tout cas, effectivement, il ne faut pas hésiter. Et euh, Je pense que c'est vraiment le sens de de ce qu'on essaye de faire en matière de coopération euh, au sein des métiers, c'est vraiment de, de prendre aussi l'initiative pour peut-être faire, euh, faire bouger ou avancer, euh, avancer les, les choses. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, euh, bon travail pour, pour, cette, pour cette matinée. Merci beaucoup. Et puis, à bientôt. N'hésitez pas, hein, vous avez mon, mon mail sur le... La dernière non, page, du, euh, aller, ouais, tu ah, peux ça. le remettre. Donc, voilà, euh, voilà. n'hésitez pas à me, à, me, à me poser des questions ou à nous adresser des demandes si vous le, si vous le souhaitez. Voilà, merci beaucoup en tout cas et bonne, bonne, bonne matinée. Merci à, à Sophie donc, et à Guénaëlle de, de bien avoir voulu intervenir pour cette matinée. Merci Emmanuel et puis à bientôt.